Elle a un visage sans rides, et aucune tache parce qu'elle le lave avec ceci. Malheureusement, les jeunes ne sont pas éternels, mais regarder toujours Jeune Temple est quelque chose que nous voulons tous, ce qui est impossible, car tôt ou tard, de nombreuses rides et des taches sur le vieillissement de la peau apparaissent les mêmes. Peut-être que la zone de notre corps, qui reflète le plus l'âge est le visage, à cause de ces rides anti et de ce qu'on appelle les taches de vieillesse. Et comme nous le savons, toutes les femmes feraient tout pour trouver la fontaine de jouvence qui aidera à garder la peau quand ils étaient vins, tout au long de sa vie, donc ils utilisent une variété de produits sur le marché pour éliminer ces rides. Le marché est plein de crèmes et de traitements pour votre peau qui promettent de vous rendre la jeunesse perdue mais avouons-le, la plupart ne vous donnent pas les résultats promis. En plus de cela, la dépense est faite à la fin de la journée, avec ce qui est jeté de l'argent. Nous ne promettons aucun miracle, mais si nous partageons avec vous ce remède de beauté à domicile qui vous aidera à éliminer les taches de vieillesse et les rides sur votre visage presque instantanément. Alors faites attention et notez les ingrédients. Accueil recette pour éliminer les rides et les taches. 1. Recette à base d'huile de coco et de bicarbonate de soude. L'huile de coco et l'ingrédient star de ce masque à domicile tirant partie de leurs propriétés peuvent aider à restaurer l'élasticité de la peau, ce qui ajouté aux propriétés du bicarbonate de sodium pour les rides est parfait pour rajeunir la peau et exfolier-la en même temps, car il permet d'éliminer toutes les cellules mortes, de nettoyer les pores et de prévenir les poussées d'acné. Ingrédients de cuillère à soupe d'huile de coco vierge. un petit cuillerée de bicarbonate de soude. Mode de préparation, mélangez les deux produits dans un bol pour créer une pâte homogène. Ensuite, vous devez appliquer le masque sur les zones à traiter en donnant un massage circulaire, laissez-le agir pendant 10 minutes et en faire rincer la zone avec beaucoup d'eau chaude. 2. Recette à base d'huile de coco et de vitamine E. L'huile de noix de coco et le masque de vitamine E pour les rides est l'un des traitements naturels anti-âge les plus efficaces disponibles. La vitamine E est la vitamine de la jeunesse, car elle est capable de retarder les effets du vieillissement grâce à ses antioxydants. Ingrédients de cuillère à soupe d'huile de coco. 2. Gélules de vitamine E. Mode de préparation, mélangez les deux ingrédients dans un récipient et appliquez le masque obtenu sur les rides les plus notables. Laissez agir pendant 20 minutes et retirez avec beaucoup d'eau tiède. Comme vous pouvez observer à la fois des recettes qui ne nécessitent pas beaucoup d'ingrédients et sont simples à préparer et même appliquer, si vous avez plus d'excuses pour les exécuter afin que vous puissiez voir par vous-même à quel point ils sont.